Cinématique encore Noël Chérie, où es-tu Oh non, elle arrive. Noël, reviens, je t'ai fait une tarte à l'acide de batterie. Oh, Chris, pile au bon moment. As-tu vu Oh, ma somptueuse <rire> reine Non, on a circuit, Chris, monte dans la voiture. Des listes gamer. Hein elle n'est pas là. <rire> Mais c'est vraiment la dualité de ces personnes ça me fume. C'était pas loin. Chris. Qui est ton ami Mon logiciel de reconnaissance faciale ne le détecte pas. Et pourtant, quelque chose en lui a l'air cool. Robotique même. Chris. Pourquoi il est tombé <rire> Chris devons conduire pour trouver Noël, montez tous dans la voiture. Mr. Beast, Mr. Beast. Il y a tellement de circulation, n'est-ce pas? Magnifique. Les news aiment la circulation et regardent tout le temps. Euh, en fait, je. On peut-être pas aimé. Arrêtez tout à la banane Chris Potassium C'est dur de lire et de jambes en même d'accord J'ai percuté trois voitures Prenez un carrefour, prépare-toi à tourner, à ah, t'arrêter Non, on un circuit, c'est un embouteillage Un chien a encore dû déambuler sur la route Chris, sois gentil et appuyer sur le bouton piéton Il est juste de l'autre côté de la route Tranquille. <rire> Je euh, vais y aller aussi. Non. Tu dois rester. Hein? Jusqu'à ce que tu ailles. Jusqu'à ce que tu aies entendu toute ma mixtape. Ok. Chris, fais vite s'il te plaît. Tu vas très vite. Tellement vite. Trop vite. Non. Qui est toi Qui es-tu Qui es -tu? Qui est toi <rire> Salut tout. C'est moi. Le commercial 11997 classé numéro 1. Préféré de tout le monde. Spa, spa, spam. Pas spam. Spam. J'ai Spam. Wow. Mais ne serait-ce pas un hein? Lightner. -he -he -he. Il semblerait que tu sois seul dans l'œil noir. Tous tes amis. Tant abandonné comme la vieille chaussette. Que tu es. Vivante, parti en fumée, fumée Vivant dans une satanée poubelle. <rire> eh bien, j'ai une offre spéciale pour les cœurs sultans le comme toi. Si tu as perdu le contrôle de ta vie, alors il te suffit de l'apprendre par les stupides fils. Pourquoi être la petite éponge qui déteste sa vie à 4,99$ <rire> <rire> Quand tu peux être à un gros calibre À un gros calibre À un gros calibre en effet, c'est maintenant ta chance d'être un gros calibre. Et j'ai justement le truc qu'il te faut, c'est Hyperlien bloqué. Tu le veux Tu veux hyperlien bloqué, pas vrai Eh bien, j'ai un marché pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est me montrer. Ton objet en forme de cœur. Tu es Lightner, pas vrai Tu es la lumière. Pourquoi ne pas la montrer <muches> oh. Tu ne veux pas être un gros calibre Attention à la musique, nouvelle musique. Ça y dans mon oreille gauche plus droite, incroyable. Eh eh eh Je n'ai jamais vu d'objet de cœur en forme de cœur avant, comme ça avant. Mes yeux brûlent, comme les DVD de tous les films moi j'ai pris. J'ai un marché très spécial pour toi gamin. Dis-moi plus! C'est la bonne attitude, petit. C'est la... Tel marché n'arrive qu'une fois dans ta minuscule, répétition de vie. Rencontre des célibataires près de moi. <rire> What oh. the fuck, la musique! J'ai pris super cher. Tcha! transmet avec grand Il n'y a rien de mal Il n'y a rien de mal Il n'y a rien de mal À faire Crois-le ou J'étais un gros calibre Le plus gros Mais maintenant, j'ai besoin d'un peu de générosité De l'argent Merde Merde Désolé Mais grand mère J'en avais encore un peu T'es grand mère trop absorbée Mauvais choix Allez vendis-toi hmm. C'est dommage il fallait, euh, je pensais qu'il fallait aller dans son sens pour le.. La faire. j'ai besoin d'un peu plus de générosité. Ne pas donner alors. Correct, et je ne parle pas de l'argent. Je suis un commercial, je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Donc je sais vous et gagnez des. <rire> D'accord, des prix sauvages. Fallait aller dans son sens, mais vraiment euh, sans sens premier quoi. La musique elle incroyable. <rire> est incroyable. C'est Spamdon de 1997. Soignez à faire. D'accord, je n'étais jamais pour. Je étais jamais... Je étais jamais que pour la liberté Pour faire tes propres marchés, pour prendre tes propres décisions Et parfois le matin, un petit hyper lien bloqué Ça a l'air bien, n'est-ce pas, gamin <rire> Ne voudrais-tu voudrais pas être un ton mieux pote spamton Accepte le marché Accepte Voilà, c'est de ce cas que je parle Tu as des tripes, gamin Je suis sûr, mec, il a inversé le gauche-droite Juste pour me casser les couilles Si jamais on C'est genre Wow, comme ça, là qu On skipper les dialogues quoi Ok Axe, temps à faire. Ne t'inquiète pas gamin, je vais te donner contrat d'assurance Pour la modix, modix somme de 1000 cromères Un prix exceptionnel, un prix absolument terrifiant Qui est tellement bas Toutes mes connaissances sont morts Quoi Tu n'as pas assez de bling bling Gamin, tu me tues <rire> S'il te plaît, arrête de me tuer Je te proposerai un autre marché Appuyez sur F1 pour... J'appuie sur F1. J'ai réellement appuyé sur F1 mec. <rire> ça me fume. Ce jeu est incroyable mec. Il pense vraiment à tout ça me fume. Putain vous êtes le centième visiteur. Cliquez ici pour mourir J'ai pas la souris donc je peux pas cliquer par contre. À faire. Ne vous inquiétez pas les enfants. Je suis un homme honnête. J'ai juste besoin de vos informations de compte et du numéro derrière. Et puis vous pourrez profiter de 1000 à gratuits. Miam miam, bonne affaire gamin. Je suis un gros calibre, c'est vraiment le monde. Mais non On va essayer de gagner des prix sauvages. Faut pas aller. Faut vraiment pas aller dans... tout le temps dans son sens quoi. Ça c'est dur à esquiver pendre. C'est vraiment beaucoup trop dur. Quoi Tu n'as pas besoin c'est un vrai coup de croquet, il prend le à 90% ce bâtard. Désespéré. Mais on sait ce qu'on va faire. Mais on sait ce qu'on veut, pas vrai Des prix sauvages, des célibataires chauds, sans clients, et plus que tout. Hyper rien bloqué. <rire> J'ai accepté le mariage Final, rappelle-toi, c'est toi qui décide. Je ne te forcerai pas. Est-ce que j'accepte Je refuse. Fuck Je refuse. Incroyable, Je refuse. Je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, oh non j'ai pas d'histoire, mais plus en bon sang. Non, ok carrément Un marché, t'as marché, c'est un plaisir de faire affaire avec toi Le XP est moins 16 dollars C'est le prix euh, à payer j'imagine, on va passer à la prochaine étape J'attendrai à mon site vitrine fait maison dans la zone ordure fermée pour travaux, Bien, seul et surtout, n'oublie pas de liker et t'abonner pour plus de hyper rien bloquer. aïe <rire> aïe Ok. Oh, les combats sont incroyables. Mais c'est ta Pourquoi on est lent comme ça? Chris, nous devons conduire pour trouver Noël. Allume les feux de route. Elle verra lorraine signal, elle est en courant. P pourquoi vous avez besoin de trouver Noël à ce point Qu'est-ce que tu racontes Cette ville est dangereuse. Imagine sa pauvre Noël clipper à travers un mur quelque part. <rire> Dépérissante, une carence en potassium. Enfin, vous vous êtes inquiète pour elle Je le serais si je n'étais pas sur le point de la trouver. Hein mais, mais pourquoi elle Attendez, laissez-moi deviner. Est-ce que c'est parce qu'elle est assez faible pour en faire votre péon ah non, c'est justement l'inverse. C'est parce qu'elle est forte. Hein Qu'est-ce que vous... Chris, arrête la voiture. <rire> J'adore qu'on va plus vite que la voiture. Pourquoi on s'arrête ah, D'accord. Phew. <rire> J'étais justement préoccupé qu'elle n'ait pas encore explosé. On dirait qu'on va devoir se séparer à pied. Chris, si tu vois Noël. Dis-lui comment savoir si ta préférence est absolue. Et si elle a besoin de preuves, utilise ça. Le mixtape de la reine a été ajouté <rire> dans ce petit clé Ciao ciao. <rire> Curieusement, j'ai l'impression qu'on va bientôt sortir de là. Allons-y, Chris. Oh, la voiture qui recommence. comme us. Mon dieu, c'est pas passé longtemps, pas vrai, Chris tellement étrange, cette grande ville c'est tellement dingue ça me fait un peu en tourner la tête hein on dirait bien une autre énigme peut-être que si je vais là-bas elle peut d. sauter D E D où ça c'est machina j'ai dit que cette ville me faisait tourner la tête T.E Je ne disais, disais pas ça dans le mauvais sens J'ai toujours voulu aller de dans de nouveaux endroits Tu, tu sais Et D.E.S M'a toujours dit qu'elle m'emmènerait Dans un endroit comme celui-ci Dans un endroit où les lumières scintillent D.E.C D.E.S Dessus. L'exploration ne te, te manque pas, Chris Comme quand on était enfants, tous les quatre. Mon dieu, tu te rappelles de la nuit où on explorait la forêt derrière le cimetière Peut-être. De ceux De ceux De SEM M. <rire> Je sais qu'on n'a jamais rien trouvé d'intéressant là-bas. Je me rappelle surtout d'avoir pleuré parce que j'avais peur. December. December, Noël. Mais curieusement, je, je me sens tais okay. ses larmes avec la veste d'Asie, avec mes manches avec des manchottes qui sentaient la cannelle. December, peur. J'imagine que je me fichais d'avoir peur si ça voulait dire. Quelqu'un me réconforter Décembre Et c'est adopté à la VF, non Euh... C'est oui, c'est le seul à savoir À quel point je suis bizarre C'est pas juste, tu Tout le monde sait à quel point tu es bizarre <rire> C'est là, on les avait vus en plus Euh... Suzy si et... Euh, Ralcé. C'est un chamboule-tout. Les lots sont placés sous le comptoir. C'est un chamboule-tout. C'est un chamboule-tout. C'est un chamboule-tout. C'est un chamboule-tout. Oh non, elle revient par ici. Je vais me cacher derrière cette, cette devanture. Eh, regarde ça. Et bah heureusement que t'as mis ton carton. Hein. <rire> Incroyable, n'est-ce pas Où est mon prix Oh, euh... Ici. Ah, ah, génial. Attends, en fait, j'en veux pas. Oh, merci. Oh, ben voilà. Ah, <rire> mate-moi ça. Ah, Suzy, tu n'es pas censé attaquer les gens avec Ah ouais, regarde-moi bien. Hein Chris, tu es là Chris, observe ma nouvelle attaque. Ah, oh, elle apprend la magie. Vous sentez sentez légèrement guéri. Et alors, euh, dis bonjour au nouveau maître du soin, Chris. Ah oh, oui, elle est passée maître en la matière, Chris. Mon dieu, t'apprends le sarcasme, c'est une erreur. <rire> oh, Chris, qu'est-ce que tu as ici Est-ce un cadeau pour quelqu'un Mec, est-ce que je le donne à mon frère Est-ce que je le donne à Suzy Est-ce que je le donne à Birdly Mais let's go Birdly, en fait. <rire> Chris, as-tu vu Chris On a stoppé la trêve pendant une seconde. Et tu es déjà de retour avec Suzy Hein J'aurais dû m'y attendre. <rire> tu te pouvais suivre mes talents de maître à tes cassettes et euh hein <rire> Une peluche pour moi? Avec dit ton <rire> Je pense que je vais te pardonner pour cette fois. Au revoir Chris. Parfait, parfait, parfait, parfait. Pourquoi tu donnes à Berly, pourquoi l'avoir donné à la Berly? Quel acte de bondé inattendu Chris? <rire> Cassandra juste de là. Ah, attends euh, Noël Ce que tu fichais là, c'est de la triche. Je, je, euh, je suis euh, quand même soulagé que tu ailles bien. Quand cette idiote t'a capturé, j'étais assez inquiète. Attends, c'était pas de leur côté? Euh, euh, attends, attends, attends, attends, attends. Euh, je crie je... cette moi. On a une trêve, c'est notre ennemi. On a une trêve. C'est vrai, on a une trêve. Chris a dit que je pouvais être de votre côté. Oh, vraiment? Eh bien, si Chris l'a dit, j'imagine, je voulais pas te tuer de toute façon. <rire> Et donc, j'y invite rejoindre le les euh, rangs. Ok. Chris, on a aussi dit que je devrais être derrière Suzy. Euh, eh bien, si Chris le demande, allons-y maintenant. <rire> <rire> je sais pas ce que je vous accompagne Mais juste pour cette salle Personne t'a demandé Chamboule tout Eh hey, Noël euh, On doit mettre une chose au point euh, Oui Où t'as foutu cette boîte stylée euh, J'ai juste en quelque sorte je... Peu importe Fais-nous en... Fais -fais en juste une autre euh, okay, ok bien sûr C'est Chamboule tout tout Incroyable On est 5 frérot. Imagine un combat co Ah oui non c'est vrai on est 4 Regarde cuisse encore des tasses Mais il n'y a que 3 places Peut-être que deux d'entre nous peuvent en partager une Calme toi Calme toi J'imagine qu'on va devoir prendre les escaliers 3D. Regardez, en approchant fin de la fontaine, c'est le manoir de la reine. Déjà? Euh, que -qu -qu quoi? On est venu. Pourquoi on est venu ici? Ah bah, bonsoir. Chris, tu as amené Noël jusqu'à moi. Je savais que notre trêve était la meilleure, mais malheureusement, ça veut dire que les trêves sont finies. Noël vient ici. Mais je je. Noël, je ne le dirai qu'une fois. Infiniment. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, je. Je. Noël, est-ce que tu hésites Laisse-moi, si alors, ça pour toi Interprète-le ainsi. Si tu n'obéis pas, alors un certain oiseau pourrait tenter de nager dans la rivière d'acide. Birdly Mais oui, il était avec nous un moment plus tôt. Rien n'a dû le capturer quand on le regarde ailleurs. Je, je suis désolé, Chris. Je je. J'aurais aimé pour rester avec vous plus longtemps, mais. Je, je peux pas le laisser être blessé, vous comprenez non. Ne pleure pas, Noël, chérie. Il ne reste plus que la dernière étape. Ma splendide reine, voilà Désolé, je pensais vous avoir vu chez un revendeur et... Oh, Noël, tu vas bien T'as l'air bizarre. Ok, plan B. Eh, eh, qu'est-ce que vous faites Je comprends, maintenant sa volonté doit être, être libérée via force. Peut-être si je lui crée un visage robotique mais, mais vous disiez ne pas faire ça si je... Variable mensonge, assigné à vrai. Nous allions être les gens intelligents. C'est injuste. Entendu. Justice activée. Bon, ça, moi. Eh hey, hé hey Heureusement que j'ai recalibré ces cages. Vous, vous disiez que je pouvais vous faire confiance. Vous disiez être une gameuse. Burly, je ne joue qu'à des jeux mobiles. Non L'un <rire> vous m'a m'aider avec votre... Et ce sera Noël. <rire> Les autres, montez dans vos chambres. Oralzi, oh, quitte-foi.